C'est génial Attention de pas tomber, hein. passer des heures pour qu'on puisse faire 40 minutes de super film, c'est parfait. Je vais faire plutôt des une capsule globale générale qui présente là où je suis. Et après, je vais le découper en petites capsules. Et c'est ces capsules là où justement bah, on, on parlera ensemble sur le, sur le matériel. Salut les Space Invaders et bienvenue dans mon pays natal. On est dans le 44 et je suis hyper heureux et hyper fier d'être ici. je vais essayer de négocier pour vous.